Salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui très grosse journée je vais essayer le skateboard vous allez voir ça va être un truc de fou Juste avant j'ai reçu pas mal de trucs pour mon local Premièrement l'alarme ça je l'attendais parce qu'il y a plein de vélos qui traînent La marque Abus vous vous souvenez j'avais fait une vidéo pour eux j'avais essayé de voler un vélo Et pour péter les 1 million de vues sur cette vidéo je vous mettrai le lien dans la description Ils m'ont offert une bouteille de champagne je crois que c'est la première fois ouais c'est la première fois Qu'un sponsor m'envoie un cadeau pour vous féliciter euh, des nombres de vues du, du travail et tout donc euh, merci Abus ça fait plaisir Il y a aussi un autre truc c'est la marque Wolfcraft à les remercier dans cette vidéo aussi parce que Wolfcraft font des super trucs ça va être très très pro cet atelier allez venez voir alors filme pas trop ici là il y a le nouveau vélo ce sera la prochaine vidéo euh, on va voir s'il y a des, des passionnés de VTT est-ce que vous allez être capable avec juste un seul indice de reconnaître le modèle du vélo alors le premier indice ça va être ça Ok, ça commence par un G, un autre détail Fais-moi juste un plan sur la couleur Là juste ce petit plan là, juste ce détail Juste ce bleu, est-ce que tu vois les paillettes On va voir les vrais passionnés de vélo Marquez dans les commentaires si vous avez réussi à trouver Le modèle et la marque De mon futur VTT qui sera présenté Dans une prochaine vidéo, donc euh, vraiment Abonnez-vous, activez la cloche parce que ça va sortir Très prochainement, Mathieu, ça bosse ou quoi ça va. <rire> Mathieu du coup qui est en stage chez moi depuis un mois Il va m'apprendre le skate, moi je vais t'apprendre le triage Et spécialement pour cette vidéo, tu m'as trouvé Puisque Mathieu il faut expliquer il est en stage de communication ça ça, une école de BTS compte. communication première année Du coup tu t'occupes de trouver en gros des partenaires pour la chaîne, des bio pour les démonstrations Je fais les démarches commerciales en fait du coup Et là on termine le stage donc ça va être un peu son test Est-ce que est-ce que je vais mettre une bonne note sur ton appréciation Que Là ça, ça va sur la choses, Ça joue chose. chose, chose, maintenant ça 12 sur 10 ouais, Ah ça ok, ça va bon, <rire> Puisqu'en plus tu m'as trouvé un partenaire aujourd'hui Il partenarié. a bien bossé le Partenaire Redline Extreme Shot. En gros, c'est des petits shots, genre comme un petit booster de café. C'est des vitamines pour que tu réussisses. Je crois que j'en ai besoin. Ça va être quoi le défi aujourd'hui Le Minimum, faudrait que tu arrives à sauter quand même. C'est le holly, c'est ça Ouais. Après, faudrait le kick clip, le fameux kick de okay. Le Ok. Là, à savoir qu'on a deux heures. Oui, on est 4 heures, nous, on a que deux heures. Ouais. J'en ai fait quand j'étais jeune du skate. On va voir. Et eh ben, les feux. En tout cas, merci à Redline Extreme Shot qui sponsorise cette vidéo et qui va me donner de l'énergie pour apprendre le skate. Allez, go, direction le skate parking. Attention à elle. Wow. <rire> bah c'est bon, on est chaud, on va attaquer la partie skateboard on est chaud Montre comment tu roules Vas-y je fais une petite démo euh... C'est enlevé mon casque, attends ça fait un peu bizarre non ouais, ouais. Il se met en mode rider ouais En mode rider Et je vais prendre énergétique <rire> Parce que je crois que je vais avoir besoin d'énergie là Ça contient de la caféine, interdit au moins de 18 ans donc là Là normalement des d'énergie. De bah t'es à bord, ok. Et tu, pour l'instant, tu montres comment tu roules. Regarde, c'est violent. Hein. <rire> T'as tenu Hawk. La position, ça va ou pas De toute façon, c'est spectaculaire. Hein. <rire> euh... C'est chaud d'attaquer un haut un là. Là, là, honnêtement, il est 11h. À midi, il y a toutes les écoles qui arrivent. Donc ton pied arrière, tu vas le mettre. Bien ici, sur le bout du tail. Du tail. Du tail. Ok. <rire> Et tu vas le mettre comme ça, genre tu vas te prendre en, en ballerine. Mais pour l'instant tu vas essayer de mettre ton poids sur la jambe arrière. Comme ça. Première étape. Hop Allez, première exo. Arrière sur le tail. <rire> Et juste je fais déjà ça. Voilà. Là ça soulève, c'est ça. Attends, ça avance. Yes. Deuxième étape. Comme ça, ils peuvent essayer chez eux là. Toujours pareil. Pour apprendre après à gratter. C'est là où on défonce la chaussure. Voilà, c'est là. Voilà. Et garder l'équilibre aussi. Voilà, oui Comme Et ça C'est ça, c'est ça. Ok, il y a un y truc Il y a quelque chose. Ça va très vite, hein. euh, c'est une heure on a dit. Là. Troisième étape, on aligne tout. Maintenant, tu vas du coup appuyer, appuyer ton poids sur la jambe gauche, gratter. Ouais. Quand tu vas gratter, tu vas mettre de la légèreté sur l'ensemble du corps. Ah oui j'ai pas assez d'énergie là. Encore. Près de la energy shot. Bye bye bye <rire> Yes Wow ouais. oh. oh. oh. Vas-y, petit serrage. Du coup, en fait, là, ça va faire quoi ça va... Ça, ça va resserrer oui. les roues. Okay. Et comme ça, t'auras moins de mouvement comme ça. ça, par Ah ouais, là, je suis mieux, là. Et quoi, hein, Oli, validé Oui C'est validé bah Pour moi, c'est validé. validé. Le show-vite, show-vite. Tu commences à faire juste une simple rotation comme ça. Ok. entraîne toi juste à faire ça. Première étape du show-vite. Yes. Parfait. Yes D'accord. Regarde, je me lance. Yes Validé. Ouais monsieur Ouais monsieur Essay. Le show-vite Troisième essai En du fait c'est pour dans oui. normalement c'est mon stagiaire, mais là c'est moi qui suis son stagiaire. Je répète, le holly c'est validé, le show-vite c'est validé. Maintenant... Et le corte. troisième du coup c'est quoi C'est le kickflip Ok, troisième étape, c'est juste apprendre à rouler sur la skate. Faire des plans inclinés, descendre. Yes n'étais wow. que... wow. ouais. J'étais pas trop à l'aise hein Pour un premier jour, Très très bien, j'ai envie de faire ce dessin. C'est tu truc faire, faire partir en avant en arrière. Voilà, donc là, t'appuies. Ok, bah ça a l'air simple en te voyant, mais déjà pour commencer, il faudrait que t'appuies très fort. Le but c'est de faire toucher la roue ah, ah, okay. sur le corps. Ah, tu balances tu bon vraiment tout ton poids. Ah, ok, ah ouais, tu vas mettre un genre un coup de pied quoi. Tu mets un coup de pied, penche-toi en avant et t'appuies fort. Ça fait beaucoup qui Le kickflip, le kickflip. Donc, quelle heure il est 11h30. 11h30, on a une demi-heure pour le réussir. Pas 4h, fallait Carito une demi-heure. Ah, bah d'accord. C'est presque ça raté ça. Hein <rire> hey, je vais marquer sur ta convention moyen-moyen, c'est -Moyen -Moyen, hein. Oui, c'est ça que je veux savoir faire. Comme pour le holly, même position pour le pied arrière. Le slide là. Très bien, c'est ça. Comme ça. Voilà. Oh il y avait un truc là non C'est ça Non ok Puis après tu fais un petit saut et tu restes sur le skate Regarde le skate et reste ah. Ah. Plus d'amplitude ouais. oh ça voilà. flip Tu peux essayer ça ouais en étant à côté. Le truc c'est que je suis derrière la borne. Ouais ouais ok. Après il faudra le faire mais en restant à route. Vas-y bah, refais-moi une démo, faut que tu visualises un peu là. Hop, okay. je gratte et ça tourne. Et ça tourne. Sauf que je me penche un peu en avant et je reste dessus. Okay. Tu sais quand t'as jamais fait de skate, c'est les premières fois que ouais. tu fais des kickflips. Mais là arrête-moi là je viens de le skate. Oh. Ouais ça fait mal le skate hein. Air skate <rire> Bon la petite pause, en attendant je vais lui faire essayer le trial Moi aussi je vais t'apprendre quelques trucs On va apprendre des bases Le stoppie, t'arrives avec un peu d'élan Tu prennes de l'avant ici Lui c'est que tu prennes Hop, tu en avant, tu lèves, hop et tu repars Là tu prennes, en gros Tu ramènes les jambes vers toi Comme si tu voulais ça Hop Tu plies pas les bras Tes bras ils sont tendus Ok Comme ça Et hop tu Stoppie et je te mets un 10 sur 20 sur ta convention qui arrive. Et après on verra 15 sur 20 sera le manio. Ok, vas-y reste bien gainé là sur les, sur les bras On y croit, on y croit Le stoppie, oui Oh, oh shoot. shoot Attaque ah. du cameraman, un en fait. ah, poil moins vite Et là extension, voilà Voilà, et là tu repars, vas-y pédale Ok Stoppie, stoppie, kick Oui oh. voilà, Le kick, kick. Le kick Ouais, ouais. ouais. ouais. Oh. Tu tends les bras Les fesses, comme si tu frotter le pneu à l'arrière Tu regardes bien loin, tu laisses rouler Et hop là 15 sur 20 si tu descends, 18 sur 20 si tu arrives à remonter En arrière, en arrière, en arrière Hop Allez ah, C'est tout dans les là. Oh là oui. là, le 18 sur 20 Le stoppie enchaînement Le combo Oh oui Ça prend vite. Oui. Et moi je dis, on te mettra à 20 sur 20 si j'arrive à rentrer mon kickflip oui, ah, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Oh ouais, ouais, ouais. ah, non, il de sauter par-dessus en plus Là j'ai très très peur T'es pas... sûr de ce que tu fais là ah. Impossible pour moi de terminer cette vidéo sans l'avoir rentré Donc là je me suis remis au local Je vais le retenter jusqu'à la mort Autant de temps qu'il faudra Mais je vais le réussir, vous me connaissez Allez c'est parti C'est une belle fin de vidéo ça Ça, ça fait plaisir Merci Mathieu M'avoir coaché Est-ce qu'on lui met un 20 sur 20 du coup pour m'avoir appris ce kickflip Ouais on le mérite En tout cas un grand merci à Bang Energy qui a sponsorisé cette vidéo Et qui m'a donné l'énergie de rentrer ce kickflip Si vous avez kiffé, likez, abonnez-vous Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars, je suis affolé, je suis affolé yes